Et donc, on va élever nos pensées vers Dieu notre Père, intelligence suprême et cause première de toutes choses, et vers tous ces bons esprits qui nous envoient en permanence pour nous assister, notamment les guides spirituels, les anges gardiens de chacun d'entre nous, et qui sont là pour nous assister, pour nous aider sur notre parcours évolutif à partir du moment où nous faisons de notre côté. C'est un petit effort pour nous rapprocher d'eux, pour entrer en affinité, qui va être le sujet d'aujourd'hui. Et à partir du moment où, par notre volonté, nous arrivons à créer cette affinité, le contact s'établit et tout sera beaucoup plus facile pour nous. En espérant aussi que les lectures d'aujourd'hui, les études, puissent être utiles pour les esprits qui peuvent aussi assister à cette séance dans nos domiciles respectifs. Voilà. Alors, hop, je vous remontre le programme. Donc, vous voyez que euh, on est le 4 décembre. Voilà. Donc, on fait le troisième guide d'étude du module 20, qui est intitulé « La vie dans le monde spirituel ». Et donc, euh, on va parler, euh, donc on a vu le phénomène de la mort, qu'est-ce qui se passe quand on meurt Bizarrement, c'est justement le thème de ma conférence cet après-midi, ce soir. Euh, le deuxième thème, ben, c'est la vie dans le monde spirituel, hein, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Et aujourd'hui, on va voir les relations dans l'au-delà, les sympathies et les antipathies et les esprits protecteurs. Hein, C'était exactement ce qu'on a évoqué dans la prière, donc cette fameuse loi d'affinité. D'accord. Alors, ben nous voilà. Comment se réalisent les relations entre les esprits dans l'au-delà Ça, c'est la, la, la première question à laquelle on va essayer de répondre. On va voir aussi euh, quelles sont les causes qui déterminent ces relations de sympathie et d'antipathie entre les esprits. Relations de sympathie et d'antipathie qui existent entre les esprits désincarnés, mais aussi entre les esprits incarnés, hein, il y a des gens avec lesquels ben, on, on sent une affinité, d'autres ben, avec lesquels on n'en sent pas. Hein. Ça, ça, ça arrive partout. On ne sait pas trop pourquoi, mais on va essayer de comprendre un petit peu mieux aujourd'hui. Euh, on va voir aussi pourquoi euh, les esprits, ben, ils affectionnent plus particulièrement de préférence certaines personnes plutôt que d'autres. Hein. C'est une conséquence de cette même loi d'affinité. Et euh, on va regarder donc pour terminer de, ben, le, le rôle des esprits protecteurs, des guides spirituels qu'on évoque chaque fois pendant euh, les prières et l'esprit le protecteur que chacun de nous a, on a tous un esprit protecteur et donc il est là pour nous aider. Donc, s'il y a un esprit, en général, on dit qu'il ne faut pas appeler les esprits, mais... Euh, les esprits protecteurs on, ils sont là pour ça donc on, on doit même les appeler chaque fois qu'on est dans le doute chaque fois qu'on a un problème, chaque fois qu'on a besoin d'aide de sérénité, de calme qu'on a une difficulté devant nous euh, ils sont là pour ça hein. donc il ne faut pas hésiter eux à les aider alors après, oui mais que, qui c'est mon esprit protecteur, comment il s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, peu importe vous en avez un et il est là pour ça donc il faut l'appeler avec le temps, vous apprendrez à le reconnaître. Voilà. Alors, euh, livre des esprits, question 278. Euh, les esprits nous disent hein, que les esprits se fuient ou se rapprochent selon l'analogie ou l'antipathie de leurs sentiments, comme cela a lieu parmi vous. Donc, euh, ceux du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou des familles donc ça c'est la loi des euh, relations dans le monde des esprits d'accord c'est la loi d'affinité qui se ressemble s'assemble, hein, comme on dit et eh ben c'est exactement ça qui se passe d'accord c'est exactement euh, la, la, comme suivant cette loi que euh, les esprits se rapprochent ou se fuient dans l'au-delà alors ils disent, comme cela a lieu parmi vous, c'est vrai, euh, ici sur Terre, on, on fréquente plutôt des gens avec lesquels on a des affinités, des gens avec lesquels on, on a des, des manières de penser qui se ressemblent. On, des, des gens, euh, par exemple, bon, euh, quand, pour citer mon exemple personnel, bah, quand j'étais jeune, bah, je fréquentais des personnes euh, diverses et variées euh, et à partir du moment où bon ben il y a des personnes qui ont un dialogue, euh, disons, assez agressif ou obscène ou, ou autre. Et donc, si ça ne correspond pas à moi, ben forcément, euh, naturellement, quand je, quand, quand je me réunirais avec des personnes, j'aurais tendance à aller me réunir avec des personnes euh, qui, qui n'ont pas ces caractéristiques-là et caractéristiques-là, j'irais plutôt vers des personnes avec lesquelles j'ai justement ces affinités. D'accord Et donc, euh, c'est ça qui détermine ce, ce qu'on voit déjà chez nous. Hein. C'est aussi ce qui détermine les relations euh, entre les esprits. Hein. Et donc, entre les esprits, incarné à incarné, désincarné à désincarné, hein, c'est valable. Et c'est aussi valable de incarné à désincarné. C'est-à-dire que si on a de bonnes pensées, de travail, d'études, ben, on va attirer des esprits qui. Qui par ses bonnes pensées, par le travail et par l'étude. Si on a de mauvaises pensées ou des pensées de, de, de violence ou d'obscénité ou autre, on va forcément aussi attirer des esprits qui sont en affinité avec ces pensées de violence ou d'obscénité. Si on, on, est dans un, on aime bien les lieux où on peut boire de l'alcool ou fumer, des choses comme ça, ben, les, les autres personnes qui seront dans ce lieu, ce sont aussi des personnes qui aimeront boire et fumer, et les esprits qui viendront, ce sont aussi des esprits qui, qui, aimer qui aimeront bien boire et fumer. Vous voyez, c'est cette loi d'affinité, en fait, qui gouverne les relations d'esprit à esprit, hein, et surtout dans le monde désincarné. Hein. Nous, dans le monde incarné, on se rend pas toujours compte vis-à-vis -vis des désincarnés, hein, on se rend compte vis-à-vis -vis des incarnés, mais... Cette loi d'affinité, elle est vraiment universelle, hein, elle s'applique partout. d'accord. Alors, si on continue en allant un peu plus loin, question 297. L'affection que deux êtres se sont portés sur la Terre, hein, est-ce qu'elle continue dans le monde des esprits, nous demande Kardec. Hein Réponse, oui, sans doute, si elle est fondée sur une affection, sur une sympathie véritable. Oui. Mais si les causes physiques y ont plus de part que la sympathie, hein, si, si, si on se rencontre parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ou quelqu'un qui fait euh, de bonnes choses à manger ou autre, hein, si le, le, le fait qu'on se rapproche de la personne est une cause physique, ce qui nous attire, c'est physique ou, ou par exemple l'esthétique ou, ou d'autres choses, eh ben, euh, dans le monde de l'au-delà, comme il n'y a plus cette matérialité, ben, voilà, ben, s'il ne peut plus me faire bien à manger dans l'au-delà, ben j'irai plus parce que c'est ça qui m'attirait vers cette personne. Voyez Alors qu'une personne avec laquelle on a cette affinité, une personne qu'on aime, hein, les personnes de la famille, euh, les conjoints, les parents, les enfants, la sympathie qu'on peut avoir, euh, elle perdure dans l'au-delà. Si c'est une vraie sympathie, d'esprit à esprit et pas une sympathie euh, motivée par un intérêt matériel. D'accord Et donc, euh, la réponse continue en disant, les affections parmi les esprits sont plus solides et plus durables que sur la terre, parce qu'elles ne sont point subordonnées aux caprices des intérêts matériels et de l'amour propre. Alors, les intérêts matériels, on l'a vu, c'est évident, il hein, y, y a tout ce qui est matériel, on le laisse ici, dans le monde des esprits, on ne l'emmène pas. Donc, euh, voilà, si c'était des choses matérielles qui nous attiraient les uns vers les autres ici sur la Terre, ben dans le monde des esprits, euh, l'effet est nul. Hein. Et l'amour propre, donc l'amour propre, euh, là, on sent un peu d'ego ou des choses comme ça derrière. Euh, on peut sur Terre, euh, comment dire, à, mettre, avoir des masques, hein, les personnes qui aiment bien se montrer ou des personnes qui, qui peuvent être éventuellement euh, sous l'illusion du masque que porte une autre personne. Ben, quand on va dans le monde des esprits, les masques tombent, les masques n'existent plus. Hein. Le, le, le, la vision que les esprits ont les uns des autres, c'est on voit vraiment les esprits tels qu'ils sont, hein, sans masque. L'hypocrisie n'existe plus dans le monde des esprits. Il peut encore y avoir des esprits manipulateurs dans l'au-delà, hein, des mauvais esprits, des loups qui montrent pas de blanches, des choses comme ça. Mais euh, voilà, avec un temps, soit peu de discernement, on arrivera beaucoup mieux à les détecter que ici sur la terre, ici sur la terre, ce n'est pas toujours facile de, de, de démasquer un, un séducteur ou un manipulateur, d'accord Et donc, euh, ces questions d'ego et autres, c'est plutôt, euh, euh, comment dire, quelque chose de, de, de négatif qui va éloigner les autres esprits de, dans le monde des esprits euh, que, que, de, que de les rapprocher. D'accord. Donc la simplicité, l'humilité, les qualités, l'évolution morale, euh, en résumé, fait que euh, les esprits se rassemblent. Alors vous avez vu dans la question plus haut, on disait euh, « les esprits du même rang se réunissent par une sorte d'affinité et forment des groupes ou familles ». Effectivement, donc euh, les esprits se réunissent par, euh, selon leur situation évolutive, selon leur degré d'évolution. Hein, vous avez vu nos solars, ben c'est pour des esprits qui ont un certain degré d'évolution, donc euh, plus ou moins au-delà au, au d'une certaine moyenne. Et donc, euh, la mère d'André-Louise, par exemple, hein, elle est dans un autre monde plus élevé parce que, euh, comme c'est un esprit plus élevé, ben, elle est dans, dans, dans quelque part où se réunissent des esprits de ce niveau plus élevé, voyez. Et ça, ça se fait naturellement. André-Louise a pu aller visiter le monde où il y a sa mère, hein, elle l'a bien préparé, ils ont fait des prières et tout, pour qu'il ne soit pas trop en, à côté de la plaque où, hein, quand il arrive dans ce monde plus évolué, parce que c'est ça, ça qui se passe. C'est ça qui fait aussi que cette affinité euh, fonctionne dans le monde des esprits. Hein. Si vous êtes quelque part… Euh, L'exemple, bon, si on veut faire un parallèle sur la Terre… Euh, euh, si vous êtes, je dirais, au lycée, euh, que vous commencez à peine à tracer des courbes et des fonctions et que vous arrivez dans un milieu où vous avez des mathématiciens de haut rang qui parlent des dernières recherches de la mathémat des mathématiques, vous allez être perdu au milieu. Vous comprendrez pas ce qui se passe. Eh ben, C'est une chose similaire qui se passe dans le monde des esprits, sauf que peut-être encore un peu plus, euh, de manière un peu plus accentuée. Donc, les esprits se regroupent, se réunissent par affinité. Et même dans l'eau solaire, vous avez vu que eh ben, euh, les esprits se regroupent ben, dans la famille, hein, le, euh, les conjoints euh, au pluriel, hein, parce que ça peut quelqu'un qui peut avoir plusieurs conjoints dans plusieurs vies et tout. Enfin, tout, toutes les personnes qui ont des affinités, les enfants, les grands-parents se réunissent dans, dans l'eau solaire ben, dans, dans la même maison. Hein, euh, les, et donc, ça va jusque-là. Et donc, pourquoi ben, C'est tout simplement parce que ce sont des esprits qui ont des affinités. S'il n'y a pas d'affinités, si c'est des, des personnes qu'on n'a pas appréciées ou, euh, comment dire, des ennemis ou, ou, ou autres, ben, cette réunion ne se fera pas aussi naturellement. D'accord C'est vraiment les, les, les vraies affections, comme il dit, hein, la sympathie véritable d'âme à âme, et c'est ça qui gouverne euh, les, les réunions, enfin les, les rassemblements dans le monde des esprits, d'accord Alors, on vient de parler un peu des ennemis, donc on va approfondir un peu plus, la question 293 du livre des esprits. Deux êtres qui ont été ennemis sur Terre, conserveront-ils du ressentiment l'un contre l'autre dans le monde des esprits D'accord Question que pose Kardec. Réponse des esprits, non ils comprendront que leur haine était stupide et le sujet puéril. Les esprits imparfaits conservent seuls une sorte d'animosité jusqu'à ce qu'ils se soient épurés. Donc, c'est une réponse qui paraît un peu contradictoire hein, en disant que, ben voilà, si, si, si, si on a éprouvé une haine envers une personne pour un motif ou un sujet stupide ou puéril, dans le monde des esprits, c'est vrai que la vision change complètement et c'est là où on se dit ben ouais, qu'est-ce qu'on a été bête, euh, on s'est battu pour des choses matérielles. Ou, hein, et donc, euh, les esprits, tant soit peu évolués, comme il le dit, hein, comprennent euh, que le sujet de haine était puéril. Hein. Par contre, si c'est des esprits imparfaits, des esprits encore peu évolués moralement, euh, L'animosité la, la, peut continuer. Hein. Les esprits, ceux qui se sont, comme ça, c'est malheureusement arrivé trop souvent, trucidés l'un l'autre au long des millénaires passés, euh, ben là, c'est une animosité qui est quand même beaucoup plus profonde et donc leur imperfection font qu'ils ne, qu ne peuvent pas pardonner encore. Hein. Euh, ils continueront à être, euh, à avoir cette animosité. Hein dans le monde des esprits, voir cette inimitié. Et souvent, ben, pour résoudre les problèmes, ben, ils choisissent de se réincarner ensemble, comme parents, enfants ou vice-versa, pour, grâce à l'amour paternel et l'amour maternel instinctif, apporter des circonstances qui facilitent comment dire, le pardon de ces animosités qui peuvent durer depuis des siècles, voire des millénaires. D'accord Mais si c'était, euh, comment dire, des motifs, encore une fois, liés à la matière, à partir du moment où il n'y a plus de matière euh, dans le monde des esprits, euh, elles disparaissent. Hein voilà. Alors, question suivante, hein, 294, donc euh, Kardec demande, est-ce que le souvenir des mauvaises actions que deux hommes ou deux femmes, évidemment, ont pu commettre à l'égard l'un de l'autre est-il un obstacle à leur sympathie Donc, les mauvaises actions qu'on a pu commettre l'un envers l'autre, donc porter du tort, euh, voire assassiner ou des choses comme ça, porter un préjudice et tout. Euh, évidemment, ça, euh, comment dire, créer, euh, ça ne va pas dans le sens de l'affinité et de la sympathie, hein, ça va plutôt dans le sens de l'antipathie de, de et ça pousse, en fait, les personnes à s'éloigner, déjà dans le monde corporel la plupart du temps, hein, mais euh, aussi dans le monde spirituel. D'accord. Les personnes avec lesquelles on n'a pas d'affinité, on aura une tendance naturelle euh, à s'en éloigner et à se rapprocher de celles avec lesquelles on a une affinité. Euh, question un peu plus loin, 484 du monde des esprits. Vous voyez toujours mon écran, vous m'entendez bien D'accord, ça marche. Voilà, donc là, Alors, les esprits affectionnent-ils de préférence certaines personnes Est-ce que les esprits viennent de préférence vers certaines personnes hein, C'est la question qui est posée. Réponse, les bons esprits sympathisent avec les hommes de bien ou susceptibles de s'améliorer. Les esprits inférieurs avec les hommes vicieux ou qui peuvent le devenir. De là, leur attachement suite de la ressemblance des sensations. Et ça, euh, c'est une petite réponse assez courte, mais elle est fondamentale. Hein? Euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer des bons esprits et qu'est-ce qu'il faut faire pour éloigner des mauvais hein? C'est une question qu'on peut, qu peut se poser légitimement, puisqu'on sait que les esprits sont partout, il y en a partout autour de nous. Hein? Et ben, pour attirer des bons esprits, il ben, faut essayer de devenir un homme de bien ou faire des efforts pour s'améliorer, pour devenir meilleur. Donc, homme de bien, ça veut dire faire le bien, ça veut dire étudier, ça veut dire ce qu'on est en train de faire ensemble. Hein. Quand on est en train d'étudier comme ça, ben, on va attirer forcément des esprits euh, qui vont nous aider euh, à apprendre, à assimiler les choses, qui vont nous inspirer euh, dans, dans, dans la compréhension de tous ces enseignements. On va peut-être aussi attirer beaucoup d'esprits qui veulent apprendre avec nous. Donc, ce ne seront pas forcément de bons esprits, mais ce seront des esprits qui veulent s'améliorer, incarner et désincarner. D'accord Et euh, par contre, à l'inverse, comment est-ce qu'on euh, on attire des esprits inférieurs ou vicieux eh ben ben voilà, il suffit d'aller dans des lieux où on boit, où on fume, où on se drogue, où, où on encourage la violence, où, on, où il y a beaucoup de futilité, où on s'amuse de façon gratuite, etc. etc., etc. Donc dans ces lieux-là, ben, on va forcément attirer des esprits du même acabit. Si on a des pensées de haine, ben, on va attirer des esprits haineux. Si on a des pensées d'envie, de jalousie, on va attirer des esprits d'envie, de jalousie. Si on est encore orgueilleux au point d'avoir de la susceptibilité, hein, je dis souvent la susceptibilité, c'est une autoroute vers l'obsession, eh ben, les esprits, hein, ils vont, euh, le, le moindre petit malentendu, ils vont le monter en épingle et ils vont euh, ainsi nous neutraliser. D'accord Donc, vous voyez, selon la manière dont vous pensez, hein, ben, vous attirez euh, des esprits qui sont en affinité avec ces bonnes pensées. Donc, euh, avec ces pensées, si vous voulez avoir attiré de bons esprits, il faut avoir de bonnes pensées. Euh, si vous voulez éloigner les mauvais esprits, ben, il faut attirer les bons, d'accord avoir les bonnes pensées et puis chasser, éliminer, couper. Hein des fois, elles, sont, elles nous sont suggérées, elles viennent quand même, euh, hein, des esprits qui cherchent à nous, à nous pousser euh, vers des mauvaises pensées. Mais si on résiste, ben, le jeu c'est celui qui est le plus persistant hein, et le mauvais esprit qui cherche à nous pousser euh, des, des, de mauvaises pensées et si on les accepte pas qu'on les rejette chaque fois au fur et à mesure qu'elles arrivent et eh ben il va se dire bon ben celui-là c'est pas la peine j'y arriverai pas et il va ça, il va aller attaquer quelqu'un d'autre qui se laissera faire hein, si on, si on se laisse pas faire on est plus persistant que lui il finira par partir voyez et voilà, voilà ce qui gouverne, c'est terre à terre ce que je suis en train de dire, mais c'est ça qui gouverne euh, le, le, la, les compagnies spirituelles qui nous entourent, d'accord Voilà, donc euh, qui se ressemble, s'assemble, c'est cet adage qui, est vraiment, qui illustre parfaitement ce qui se passe dans le monde des esprits et aussi euh, dans le monde des esprits autour de nous incarnés. D'accord, Et ça illustre aussi ce qui se passe, évidemment, entre incarnés. Si vous avez, par exemple, une volonté d'étudier un sujet particulier, hein, vous allez attirer des esprits qui ont cette même volonté d'étudier ce sujet particulier. Si vous aimez bien regarder le football à la télé, et bien vous allez attirer des esprits qui aiment bien aussi regarder le football. Sans porter de jugement, hein. ce n'est pas forcément des esprits négatifs. Ou si vous regardez le football de temps en temps, ça ne veut pas dire forcément que euh, vous soyez un esprit pas évolué. Hein. Voilà. Mais c'est euh, ça, tout, tout ça qui illustre la loi des affinités. Euh, voilà, donc là, on va maintenant passer à, au guide spirituel. Hein. L'ange gardien, comme on dit, euh, même si dans le, dans le spiritisme, on n'aime pas trop le mot ange. Euh, qui est compris euh, dans, dans la religion catholique comme étant une créature à part de l'univers, hein, Dieu qui a créé des anges. Donc moi, je suis le premier à m'élever en disant pourquoi lui, il a été créé ange et pas moi. Voilà, Ce serait pas juste de la part de Dieu. Donc, euh, ce qu'on appelle ange, ben, nous, on préfère appeler des esprits évolués, des esprits qui, étaient, qui ont commencé comme nous, mais qui ont plus travaillé ou qui ont plus le temps de travailler pour devenir des esprits euh, évolués. Et donc, euh, qui à partir d'un certain degré d'évolution, peuvent recevoir cette mission d'assister, hein, d'être l'esprit protecteur euh, d'une personne incarnée. Alors, cet esprit protecteur, euh, donc euh, il est plus évolué que nous hein, et euh, il, a, il a de l'affinité avec nous. Hein, il nous aime bien et on l'aime bien aussi. Hein, le choix n'est pas fait par hasard, il est fait justement par affinité. Sinon, euh, comme on vient de le voir et de le dire, euh, ça ne marcherait pas aussi bien. d'accord. Et donc, dans l'Évangile selon le spiritisme, chapitre 28, qui est le chapitre des prières, item 11, hein, la prière pour l'ange gardien, notamment pour les guides spirituels, hein, puisque, comme je vous disais, vous devez l'appeler. Hein, il ne faut pas appeler les esprits, hein, il faut les laisser venir, on n'évoque pas les esprits. Par contre, celui-là, il est là pour ça. Donc, lui, l'ange gardien, il faut l'appeler, on peut l'appeler, d'accord On doit même l'appeler, hein donc, c'est un bon esprit qui s'est attaché à nous dès notre naissance et nous a pris sous sa protection. Donc, vous voyez, c'est dès la naissance, donc même avant la naissance, au moment de la conception et tout, on le connaissait déjà. En principe, donc, il reste aussi toute la vie. Il peut, dans des circonstances exceptionnelles, y avoir un changement de guide, mais si ça se fait, je vous dis encore une fois, c'est très rare, ça se fait de façon transparente pour nous, on ne s'en rendra pas compte. Hein. Il se fera remplacer par un autre qui sera égal ou voire même meilleur que lui. D'accord On ne s'en rendra pas compte. Et donc cet esprit remplit auprès de nous la mission d'un père auprès de son enfant. Hein. C'est l'équivalent qu'on peut voir sur la Terre. Et encore, encore il y a des pères qui s'occupent parfois mal ou pas du tout de leur enfant, alors que l'esprit, euh, l'ange gardien, lui, s'occupera toujours euh, bien de nous. À ce niveau d'évolution, il n'y a pas de bricolage. Hein. Ils savent ce qu'ils font. Ils, quand il faut être là, ils seront là. Hein. Il ne sera jamais en retard ou il n'y aura jamais d'oubli pour venir nous assister. Ça, ça n'existe pas dans ce genre de relation avec ce genre d'esprit. Hein. Euh, donc, il remplira la mission, même mieux qu'un père auprès de son enfant, hein. celle de nous conduire dans la voie du bien et du progrès à travers les épreuves de la vie. Et donc, euh, ces épreuves de la vie, souvent, c'est nous qui les choisissons hein, la plupart du temps, en concertation avec cet ange gardien, avec ses guides spirituels. Et donc, ben ce qu'on avait décidé de passer, de vivre, d'avoir comme difficulté dans la vie, eh ben il sera là au moment où les difficultés apparaîtront pour nous aider. Il sera là aussi au, au moment important quand il faut passer des examens ou ce genre de choses, euh, Voilà pour que le programme qu'on a établi pour notre vie, pour notre existence, s'accomplisse. Il est là pour ça. Il est heureux quand nous répondons à sa sollicitude. Il gémit quand il nous voit succomber. Alors, gémit, bon, il faudrait plutôt remplacer le mot gémir par compassion, parce que des esprits à ce niveau-là ne sont pas tristes. Ils nous connaissent beaucoup mieux que nous, donc ils savent très bien la probabilité qu'on a, euh, de succomber ou pas à, à une tentation de se laisser entraîner ou pas. Donc euh, voilà, et alors ils, ils vont bien sûr euh, nous aider un maximum par leur pensée, leur fluide et tout, pour que euh, on ne succombe pas. Mais après, si on succombe, ils vont dire, oh, c'est dommage. Ben, bon, ben voilà, plan B maintenant, il va falloir qu'on recommence, euh, qu'on le fasse en deux étapes, etc. Donc, il n'abandonnera pas pour ça, d'accord par contre, quand on, quand on réussit, hein, euh, ben là, il, on sent cette conscience de, de, de, de satisfaction et tout. C'est lui qui vient nous alimenter dans cette voie de la conscience quand on a fait quelque chose de bien. d'accord On reçoit la récompense tout de suite. Alors, nous l'invoquons comme notre ange gardien, notre bon génie. Voilà, on peut l'appeler comme on veut, Pierre, Paul ou Jacques, peu importe. Il y a des gens qui disent « Ah, mon guide, il s'appelle un tel, c'était un tel dans une autre vie et tout. » Ne vous attachez pas trop à ce genre de truc. Euh, L'identité est secondaire, il euh, faut juste savoir qu'il y a un esprit qui est là et qui nous aide. Euh, outre notre ange gardien, qui est toujours un esprit supérieur, hein, supérieur à nous en tout cas, hein, nous avons des esprits protecteurs qui, pour être moins élevés, n'en sont pas moins bons et bienveillants. Donc, il y a d'autres esprits protecteurs. Ça peut être des esprits de la famille, l'esprit du grand-père… Euh, l'esprit euh, des esprits qui étaient dans notre famille dans une autre vie etc ou un esprit d'un enfant qui qui a prévu de venir se réincarner chez nous euh, voilà ça peut être différents types d'esprits qui sont aussi là pour nous aider d'accord et donc toujours pareil, des esprits qui sont en infinité avec nous hein, qui qui ont ces liens euh, d'amour hein, euh, d'esprit à esprit avec nous ce sont des parents des amis quelquefois des personnes que nous n'avons pas connues dans cette existence voilà qui nous assistent par leurs conseils et souvent par leur intervention dans les actes de notre vie. Alors, allez, le dernier exemple du guide spirituel, j'en ai déjà parlé deux, trois fois, hein, qui me concerne. Ben, Jean-Paul, il est, il, il est venu chez moi euh, jeudi soir. Hein, pour, euh, il, a, il a passé euh, le soir chez moi pour, pour descendre ici à Calpé. On est venu ensemble, hein, Jean-Paul Évrard. Et donc, euh, quand il est venu, euh, à un moment donné, ben, voilà, j'ai commencé à essayer de le contacter. J'ai vu qu'il ne recevait pas mes messages de, par euh, les, les, les réseaux sociaux, hein, Signal en, en l'occurrence pour ce qui le concerne. Et donc, j'étais un peu inquiet. Et, et à un moment donné, ben, il m'appelle hein, là aussi. Il m'a appelé d'une ville qui s'appelle Épinal en me disant, dis donc, j'ai un problème, mon GPS, il trouve pas euh, euh, ton adresse à Tannes. Alors, j'ai dit, ben oui, ton ange gardien, il a bien fait de te demander de m'appeler parce que ce n'est pas à c'est à Cravanche hein. Il aurait atterri à 40 km à côté, quoi Et, alors qu'il il s'était déjà payé deux heures d'embouteillage, enfin bref, euh, voilà. Et donc, ben, après, évidemment, quand il y a la bonne ville, il a tout de suite trouvé l'adresse hein, et donc euh, ça, ça allait déjà beaucoup mieux. Et ensuite, il y a un moment donné, pareil, hein, ça m'est venu dans la tête. Donc, c'est mon ange gardien ou le sien hein, de Jean-Paul qui m'a dit, envoie-lui, renvoie-lui encore une fois ton adresse par SMS. Donc, j'ai renvoyé encore une fois mon adresse par SMS à Jean-Paul. Le SMS, les, les réseaux sociaux ne passaient pas, mais le SMS passait. Et... En fait, quand il est arrivé, il est allé sonner à une mauvaise porte et quand il a regardé, ben il avait mis le numéro 9, alors que moi, j'habite au numéro 8. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est des petites choses, des petits détails comme ça, hein, mais euh, que des fois, ben, les, les, les, guides, les guides spirituels, euh, dans des petites choses, des fois, ils nous donnent un petit coup de main euh, ben pour euh, euh, voilà, éviter, pour pour, pour pour nous aider. quoi. En fait, c'est ça, nous éviter euh, des difficultés et des problèmes. Oui, Christophe Pardon, on est tous connectés, ça c'est sûr. Euh, -ce, je voulais te demander une chose par rapport à l'invocation de, de notre euh, ange gardien, euh, même s'il ne faut pas l'appeler comme ça, pardon, de notre esprit protecteur. Euh, quelqu'un qui est médium euh, psychographe peut aisément communiquer avec lui. Ah oui, bien euh, sûr. Mais quelqu'un qui ne l'est pas, parce que je suppose qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas forcément médiums, euh, comment il peut s'y prendre ben, c'est la voix de la conscience, comme on dit. Hein? Moi, je dis souvent, ça m'est venu dans la tête. Je... L'exemple le plus... le plus patent pour ce qui me concerne, c'est en 2015, quand j'ai entendu dans ma tête, euh, « euh, Va voir ton médecin. » J'ai senti qu'il fallait que j'aille voir mon médecin. D'accord ben voilà. En plus, bon, alors là, c'est peut-être pas non plus le cas de tout le monde. Moi, j'entends peut-être des choses qui me viennent dans la tête de façon un peu plus forte et demande-lui une analyse de PSA. Merde, qu'est-ce que c'est que le PSA Ah, indicateur de prostate. Bon, ben je suis allé chez mon médecin et c'est comme ça que, que mon cancer a été découvert à temps, qu'il a pu être traité, que je suis en rémission aujourd'hui. Donc là, typiquement, c'est une intervention du guide. Mais tu vois, Christophe, c'est tu, tu sens, il y a des moments donnés, il faut qu'on s'écoute, il faut, qu écoute, faut écouter la voix de notre conscience, il n'y a pas besoin d'être médium. On est tous médiums, il n'y a pas besoin d'être médium ostensible, psychographe ou autre, mais il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on écoute notre conscience, la petite voix de, de la conscience qui nous parle de temps en temps, parce que c'est par là qu'il arrive, l'intuition, l'inspiration, tout le monde en a. Alors, il faut se mettre, évidemment, dans des conditions favorables à l'intuition, donc… Hein, de, de, de concentration de lecture, de prière ou, ou autre, hein. donc en faisant ça même quand on n'est pas médium ben on facilite, on se rapproche de lui et c'est là où il arrive le mieux à nous faire sentir les choses ou à les faire la voix de notre conscience qui nous parle hein. et ça c'est donné à tout le monde, tu vois. Tout, le monde a, tout le monde est médium dans ce sens là et plus on s'écoute plus on prend l'habitude de s'écouter plus en fait on le perçoit Combien de fois, est-ce que ça vous est déjà arrivé à un moment donné de dire, tiens, soit vous roulez en voiture, à un moment donné, vous ralentissez, vous ne savez pas pourquoi, et puis du coup, bouffe, il y a le gros camion ou il y a le chevreuil ou quelque chose qui passe devant vous. Ça, ça arrive un peu à tout le monde, ce genre de truc. et ben voilà, voilà comment, même, même les gens qui ne sont pas médiums, voilà comment les esprits guides interviennent dans nos vies. Hein, ils trouvent toujours un moyen pour se faire entendre. Et si ce n'est pas nous… Hein, ils vont utiliser une autre personne, donc soit un passant, soit une personne de la famille ou quelqu'un, euh, pour venir attirer notre attention sur quelque chose. Hein, et, et, ils trouveront toujours un moyen de, de, ne, de nous faire comprendre. Alors, bien sûr, si on fait des prières pour lui, si on se rapproche de lui pendant le sommeil, la nuit il porte conseil, le matin on se réveille en disant « tiens, il faut que je fasse ci ben, ». Voilà. Il, il y a 36 moyens différents de le percevoir euh, même quand on n'est pas médium. D'accord D'accord, merci, Charles. Voilà. Et ils interviennent beaucoup, beaucoup plus qu'on ne le pense hein, dans notre vie, hein, ça c'est clair. Voilà, donc ça c'est pour euh, le, ces doigts d'affinité et ces anges gardiens. Est-ce que vous avez encore des questions euh, à ce stade Est-ce que vous avez déjà des questions à ce stade Oui, Christophe. Oui, du coup, je, je reviens. C'était, je rebondissais par rapport à ce que tu disais au début, euh, au début de, de cet exposé. Euh, J'ai eu, grâce à une information, grâce à une, lors d'une réunion médiumnique, une information que la compagne avec qui je suis dans cette vie-là était avec moi dans une autre vie. Oui. Euh, il y a environ deux ou trois cents ans, euh, dans un autre pays que la France. Bon, bref, je vais essayer de faire court parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Euh, euh, en fait, cette, cette femme, à cette époque-là, était euh, convoitée par un homme très riche et, euh, et, et, et ses parents, euh, les parents de, de ma conjointe, avaient promis la main de leur fille à cet homme qui était très riche pour des raisons financières. Oui. Euh, sauf qu'entre-temps, elle m'a rencontré et qu'elle ne voulait pas du tout se marier avec cet homme-là et il m'a provoqué en duel. Mais comme c'était un homme très riche, moi j'ai fait mes dix pas mais quand je me suis retourné, il n'en avait fait que 8 et il m'a tiré une balle en plein au milieu du... dans le cœur, on va dire. Oui. Ce qui fait que dans, dans cette incarnation, pourquoi j'avais été voir cette personne, cette rayon longue, Parce que je souffre énormément au niveau de l'œsophage. On n'a jamais trouvé pourquoi. Et donc, elle m'a donné la cause. Et par contre, ce qu'elle m'a dit, oh, ça frissonne de partout, <rire> pardon. Euh, donc, ce qu'elle m'a dit, c'est que euh, cette personne qui m'avait provoqué en duel était à nouveau à mes côtés dans cette vie là aujourd'hui mais bien évidemment que je n'avais pas du tout accès à l'information de qui il était. D'accord. C'est ah ben oui. voilà. mmh. intéressant. intéressant. Mais... cette personne maintenant, Christophe Pardon Cette autre personne qui t'accompagne est... qui à nouveau dans cette incarnation, tu sais qui c'est Non, non, non. Et on a... Les, ont... enfin, les... les guides ont, ont interdit cette, cette, cette information. information. Ouais. Ouais. Ouais. Pour ne pas ouais. jouer sur le libre-arbitre, peut-être que c'est un ami très proche ou un parent. Donc... Euh... Voilà, de... Mais... c'est plus difficile à pardonner quand on se rappelle que quelqu'un nous a tiré dessus, quoi, hein oui, tout à fait. Et alors, si oui. on l'oublie, ben, on aura de très bonnes relations avec cette personne euh, en, en, en ne sachant pas ce fait, et donc c'est euh, l'oubli du passé, comme ça que l'oubli du passé nous aide à la réconciliation. On retourne dans le monde des esprits, évidemment, on va se retrouver en se disant, punaise, c'est vrai, je tu m'as tiré dessus, mais là, dans cette vie, tu étais quand même vachement sympa et tu m'as vachement aidé. Ça, c est, c est, ce sont des circonstances qui aident énormément au pardon. Hein oui, tout à fait. Et puis, euh, il y a aussi autre chose, c'est que je souffre énormément aujourd'hui d'injustice. Dès que je vois une injustice quelque part, je monte au créneau direct. Parce qu'effectivement, alors je ne sais pas comment on appelle ça, je crois que c'était des juges ou qui, à l'époque, devait effectivement surveiller le duel, était de mèche avec ce monsieur qui était très riche et ah. très puissant. Et donc, forcément, euh, bah, moi j'ai fait mes dit pas, mais lui, il ne les a pas fait, il n'a pas été inquiété pour autant. Ah, pour <rire> donc... <lui>. <rire> <Ouais>. <rire> Merci. Vincent Oui, moi j'ai juste une question par rapport à... à la difficulté que certains peuvent rencontrer dans leur vie. En gros, par exemple, il y a des gens isolés. Hein, totalement isolés, euh, qui vivent seuls, des femmes, des hommes, d'ailleurs, après des divorces, après, euh, des, tout, peu importe, après des, des... Peu importe, après la situation, euh, c'est des gens qui sont euh, donc en difficulté, hein, parce que l'isolement, ce n'est pas, pas la solitude. La solitude, ça peut être choisi. Et euh, est-ce que ces gens, quand ils passent dans l'au-delà, sont aussi complètement isolés Dans ce cas, ça serait... Comment progresser quand on est totalement isolé quoi. Est, Ce qui nous fait progresser, c'est l'interaction avec les autres. Et si on est isolé, ben, on ne progresse pas. Ben, en fait, c'est une bonne question. Euh, si le fait de vivre isolé, donc soit incarné, soit d'être isolé euh, au niveau du monde des esprits, euh, c'est quelque chose qui n'arrive pas non plus complètement par hasard. Il, il y a certainement des causes à cet isolement. Alors, on, on, il y a plusieurs causes possibles. Hein. Euh, il y a déjà le fait d'avoir une manière de penser qui, qui, qui, qui n'attire les affinités, entre guillemets, de personnes. Hein. Ça peut être une des causes. Une autre cause, ça peut être, euh, bah, par exemple, euh, comment, ah, bah, attendez, j'ai acquis dans la salle d'attente. Voilà. Ça peut, une autre cause peut être par exemple, ben euh, vous avez un parent et puis euh, vous le laissez tout seul dans cette vie, vous n'allez jamais le voir. Euh, combien de fois quand on allait euh, visiter des personnes âgées à l'EHPAD ou à l'hôpital, des personnes qui avaient encore des familles et tout, qui venaient jamais les voir, étaient, vraiment, était, ils avaient mis le parent comme ça, dans un, dans un tout seul, isolé, etc. Donc, ça peut être hein, la loi de cause à effet qui fait que, l'esprit qui a laissé des proches ou même des enfants isolés bah, se retrouve lui-même isolé à un moment donné de sa vie pour qu'il puisse comprendre au à l'état d'esprit pour qu'il puisse comprendre bah, justement le le, le que les les conséquences de l'isolement hein, ça peut être ça mais il peut y avoir plein plein plein d'autres causes hein, le, des fois on s'isole volontairement hein, Jésus Hein, vous voyez, donc on parle d'un très bon esprit là, il est aussi allé dans le désert pendant un mois avant de commencer sa mission. Hein, il a aussi eu besoin de s'isoler pour se ressourcer. Il y a différentes euh, raisons aussi à cet isolement parfois l'isolement, euh, c'est quelque chose qui nous aide hein, à méditer, à réfléchir, à se remettre en question, etc. Hein, ou à avoir des réflexions très profondes sur un sujet donné. Voilà. Un, un savant qui fait des recherches ou qui se concentre sur un sujet donné, ben, il, il aura peut-être aussi tendance à s'isoler pour pouvoir mieux réfléchir sur le sujet. Après, vous avez d'autres personnes qui s'isolent, euh, euh, qui vont dans un monastère ou un couvent, quelque chose comme ça, chez les Carmélites, par exemple… Hein. Oui, même à l'intérieur du couvent, ils ne se parlent pas entre eux ou elles ne se parlent pas entre elles. Euh, là aussi, ça dépend de la motivation. Si c'est s'isoler pour pouvoir mieux se concentrer, mieux prier, euh, voilà, ça part peut-être d'une bonne intention, même si ce n'est peut-être pas la meilleure manière de prier. Il vaut mieux quand même prier pour des causes réelles qu'on a devant les yeux que prier comme ça dans l'absolu, même si prier dans l'absolu, c'est bien quand même. Vous voyez ce que je veux dire euh, donc, ou alors ça peut avoir comme motivation de fuir à la société, de fuir justement le, le, le, le, des choses, qui, des épreuves. Hein? Et, donc, et donc là, c'est déjà une, une, une motivation qui est moins bonne parce que ce sont des épreuves qu'on a souvent besoin pour notre évolution. Et je vais vous citer un autre exemple hein, de la fille d'une amie qui... Euh, S'est formée, hein, qui a eu un diplôme de, de dentiste, hein, donc une personne intelligente et tout, et donc, suite à, à des déceptions, euh, certainement au niveau euh, sentimental, a décidé d'aller chez des carmélites. Hein, elle est allée chez des carmélites, aux grandes dames de sa mère, qui, qui ben, a plus de contact hein, avec les carmélites. Vous vraiment complètement coupé du monde, même des parents, de la mère, des, de la famille, etc. Et donc, euh, au bout d'un de ou deux ans dans ce couvent, euh, ben, elle a contacté sa mère en disant, écoute, euh, voilà, euh, j'ai été diagnostiqué en ayant une sclérose en plaques, euh, donc euh, le, le couvent ne sait pas gérer ce genre de choses, et, euh, donc euh, ils m'ont conseillé ben, de, euh, de, de, de, de quitter le couvent. Hein. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fini par quitter le couvent. Et puis, euh, six mois, un an plus tard, après qu'elle ait quitté le couvent, qu'elle ait repris son métier de dentiste et tout, la sclérose en plaques a disparu. Vous voyez, donc, ça donne des exemples de ces différentes circonstances qui peuvent se produire et effectivement, l'isolement peut être nécessaire pour comprendre un certain nombre de choses par moment. Euh, voilà, maintenant, euh, après, euh, bon, aujourd'hui, on a des réseaux sociaux, on arrive à se réunir, euh, voilà, on se réunit, il faut trouver, euh, comment dire, à partir du moment où même quand on est isolé, on trouve un centre d'intérêt qui est partagé par d'autres personnes, euh, la loi d'affinité va fonctionner, on arrivera de nouveau à se réunir avec d'autres personnes. Hein. Personne n'est condamné à rester isolé ad vitam aeternam. Hein. Donc, ce sont des situations qui momentanément peuvent avoir une utilité. Euh, Michel, tu as baissé la main, mais j'ai vu avant que tu la baisses. Oui, je voulais, merci, Charles. Je voulais simplement oui, rajouter que c'est ce qui nous dit ce texte en fait, aujourd'hui. Il nous dit que même si on s'isole, on n'est jamais seul parce qu'on est toujours entouré, au moins par notre esprit guide, oui. et puis par des esprits protecteurs, des parents, amis, euh, qu'on a connu dans cette mmh. vie ou dans une vie un peu plus ancienne. Donc, mmh. même si on s'isole volontairement euh, du monde physique, euh, je pense qu'on n'est jamais isolé du monde spirituel. Euh, c'est ce que je comprends avec ce texte. Oui, ouais. oui, oui, oui ben c'est ça. ça. sauf que si on se met à parler à des, à des, des entités invisibles au quotidien, on, on, on part un petit peu dans, dans, dans des problèmes, dans les problématiques un peu psychologiques. C'est vrai, c'est vrai. On est sur Terre pour vivre sur la Terre, hein. on n'est pas sur Terre pour vivre constamment avec des esprits. Hein. Sinon, on serait resté dans le monde spirituel, on est bien d'accord là, Vincent. Hein. Mais, Mais bon, après, après, il y a... Si on commence à parler à Jeanne d'Arc, ce n'est pas bon signe. Ouais, oui, oui, oui. oui, surtout des, des Jeanne d'Arc, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont la réincarnation ou qui ont comme guide spirituel Jeanne d'Arc. Hein. Donc, euh, là aussi, bon, ça, il vaut mieux ne euh, pas connaître le nom du guide. Hein. Moi, je connais pas, je sais pas comment il s'appelle, je sais qu'il est là, je le reconnais, hein, ça suffit. Hein. Après, euh, appelle-moi Pierre, Paul, Jacques, Marcel, euh, ça, peu importe. Après, aussi, dans, dans, dans les personnes qui s'isolent, euh, entre guillemets, euh, euh, je porte pas de jugement envers personne, là, mais une personne, par exemple, qui est insupportable, hein, qui a des idées, qui, qui fatigue 90 des personnes qui sont autour d'elle. Ben, forcément, euh, les personnes qui, qui, qui n'ont pas d'affinité à, à, à cause de cette caractéristique de la personne vont finir par ne plus venir la voir. Et donc, la personne euh, qui a un caractère difficile, parfois aussi tendance à s'isoler à cause de ce caractère difficile. Donc, c'est là aussi une occasion de réfléchir en disant, mais qu'est-ce qui peut être chez moi Qu'est-ce que je peux avoir Le fait, par exemple, d'être méchant ou d'être violent ou d'être… Voilà, certaines caractéristiques de notre personnalité qui, effectivement, peuvent faire que les gens ont plutôt tendance à s'éloigner de nous que de se rapprocher. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se torturer pour aller chercher les affinités. Par exemple, le fait de devenir spirit, il hein, euh, ben, y, y a beaucoup d'amis qu'on avait avant d'être spirit et qu'on n'a plus. Ceux qui sont intéressés à la bonne bouffe, euh, qui sont intéressés à la chasse, euh, ce genre de trucs. Bon, ben, naturellement, euh, on, on a pris un peu de distance. En compensation, il ben, y a d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt qu qu qu que nous, qui sont venues se rapprocher et qui sont venues remplacer celles qui sont parties. Hein. C'est un exemple. Joël oui, ça peut être une forme d'égoïste, parce que bon, c'est une personne qui n'est sûrement pas rentrée dans la société, quoi. je veux dire. Ça peut être ça, oui. C'est ce qu'ils disent, notamment, beaucoup de personnes qui vont dans les couvents, c'est pour fuir la société, alors qu'elles se sont réincarnées pour être dans la société. Donc, elles fuient quelque part les épreuves euh, qu devaient, qui devaient les aider à évoluer dans cette vie. Hein. Et donc, ce mécanisme de fuite, ce n'est pas forcément de l'égoïsme, hein, ça peut aussi être de la peur fait que ben, ces personnes, en s'isolant euh, volontairement, hein, elles vont perdre du temps, elles vont évoluer moins vite. Mais là aussi, le guide, il nous laissera toujours notre libre arbitre. Hein. Si un jour vous recevez euh, une communication de votre guide spirituel qui vous dit « tu dois faire ci, tu dois faire ça », mettez de côté, hein. les guides spirituels, ils ne parlent pas comme ça. Ils vont nous dire « tiens, réfléchis à tel aspect ». Ou si tu faisais ça, est-ce que tu penses que ce serait mieux hein, il, il vient de nous donner des conseils, mais jamais nous obliger à faire quoi que ce soit. Hein Sauf peut-être dans des dangers imminents. Ça hein. me rappelle toujours de Roger Perez qui, qui roulait un peu vite en voiture et puis il avait un guide un peu comme Emmanuel vis-à-vis -vis de Chico, hein, du genre discipline, discipline, discipline. Euh, Roger, c'était un peu ça aussi. Je crois que c'était le maréchal Fauche, celui avec le képi, il disait quand il parlait de son guide. Ah, hein, C'est ça. Tu te rappelles, Joël. Non, enfin. non, non, non. Et, et donc, un jour, il me raconte comme ça qu'il euh, roulait en voiture un peu vite sur une route de campagne et donc il a entendu son guide ralenti, imbécile. Donc là, effectivement, c'est un ordre. Mais bon, c'est pourquoi Parce, parce qu'il avait un caractère comme ça et puis son guide savait qu'il avait un caractère comme ça, qu'il fallait être un peu plus incisif avec lui. Donc, il avait effectivement ralenti et puis en haut d'une côte, il y a un camion qui était en train de doubler une voiture, il n'aurait pas ralenti, il serait, pris, il serait pris un choc frontal, voyez. Il en avait beaucoup comme ça des Rogers, il en avait une autre. Quand il était militaire en Algérie, hein, service militaire, il, avait, il a reçu une permission pendant le week-end, et puis ben, en rentrant, son guide lui dit « demande une permission pour le week-end prochain ». Ah non, j'en ai, ai eu une permission le week-end dernier, donc je ne vais pas en avoir une pour le week-end prochain, c'est pas demande une permission, encore une fois, incisif quoi. Il est allé demander une permission et contre toute attente, il l'a eu. <coughs> et eh ben, le week-end là, quand il a eu sa permission, il y a eu un exercice et il y a eu trois morts parce qu'il y a eu un problème au niveau de l'exercice avec des mortiers, des choses comme ça. Donc quand il faut, le guide spirituel, il saura être un peu plus incisif, mais il vous donnera jamais des ordres. C'est voilà, il sera plutôt dans, dans le conseil et dans la suggestion. D'accord. Euh, Christophe aussi, tu as levé la main et tu l'as rebaissé, si je ne me trompe pas. Oui, j'avais. Oui, c'est par rapport à ce que tu disais, euh, bon, c'est propre à chacun, mais euh, le fait d'être spirit, euh, moi, ce qui, qui m'est arrivé il y, a, il y a quelques années suite à ma NDE il y a 20 ans, mais effectivement, comme tu le dis, j'avais des affinités avec plein de gens avant et aujourd'hui, je n'en ai plus. Euh, parce que je peux plus entendre parler de certaines choses, c'est trop lourd pour moi, c'est pas possible. Mais logiquement, en tant que spirit, en tant que bon chrétien, on doit continuer à les côtoyer pour essayer justement de les, les ramener un petit peu vers euh, vers les lois de la nature, vers vers la raison, vers le vers Jésus, vers vers les bonnes paroles. Mais c'est vrai que c'est hyper compliqué. Et on m'a fait il y a pas très longtemps là. La remarque, oui, mais avec toi et, et ta femme, c'est toujours vous ne nous parlez que de ça, et que de numérologie, et de ça, il y en a marre. Bon, ouais, ouais, ouais, ouais. ça fait très, très mal au cœur, c'est dur, c'est dur à vivre, mais d'un autre côté, bon, c'est vrai que je ne peux pas, c'est compliqué de vivre avec des gens qui sont dans le matérialisme à, à 2000%. Ouais. Ben, l'affinité en fait se perd. Hein? Si tu deviens spiritualiste, ceux qui, qui, qui, qui avaient des, infi, des affinités par rapport à un aspect matérialiste que tu as pu avoir avant, cette affinité va se diluer. J'ai un autre exemple comme ça. Ce n'est pas parce que tu n'as plus l'affinité que, que, que tu te vois plus ou moins souvent. Euh, que, tu, que tu deviens euh, complètement indifférent vis-à-vis d'eux, au contraire. Hein. J ai, j ai, on a des amis qui étaient des voisins à un moment donné comme ça qui, pareil, « Non, ce sujet ne m'intéresse pas, on ne veut pas savoir, sur l'au-delà et tout. Nous, c'est cette vie-là qui compte, le reste, on s'en fiche et tout. » Bref. Et eh bien, quelques décennies plus tard, tiens, ben, il voilà, y, y a un des deux qui a attrapé le cancer très grave, euh, deux doigts de l'amour et tout, ben, ils, du coup, ils sont revenus. Et puis, ils ont les, hein, accueilli les bras ouverts, évidemment. Tu vois, c est, c est, hein, euh, les graines que tu as pu semer à un moment donné, elles sont là. Hein, euh, et un jour ou l'autre, elles finissent par germer, par porter des fruits. Oui, c'est vrai, ce n'est pas faux. Encore un autre exemple au niveau des guides spirituels, c'est une personne que je connaissais, qui était d'ailleurs spirite à un moment donné, mais qui, qui était une personne assez instable, disons. quoi, Et qui à un moment donné vient, quand je l'ai eu au téléphone ou quelque chose, m'a dit, tiens, au fait, je t'ai pas encore dit, mais j'ai changé de guide. Et c'était dans une phase un peu compliquée de sa vie. J'ai dit, ah ouais Parce qu'elle, elle, par contre, elle était médium, donc elle les voyait. J'ai sûr ?»« Oui, oui, oui, je suis sûr, il y a un nouveau guide qui est là, euh, il est à côté de moi, etc. Euh, » Je dis mais l'ancien guide, il est où ?»« ben, Il est encore là, mais il est un petit peu en recul. » Et puis la personne, euh, voilà, suite à ça, euh, elle a euh, complètement changé, elle a pris beaucoup de décisions dans sa vie qui ne voilà, sont peut-être pas forcément les meilleures, etc. Donc en fait… Ce n'était pas un guide, c'était un esprit qui est venu s'interférer pour la faire dévier euh, au niveau familial, au niveau de l'idéal, au niveau de, de la matérialité et tout. Hein. Donc, vous voyez, il euh, y a aussi cet aspect-là, écoute ton guide, mais le bon. Hein, le, le bon guide, lui, il va toujours donner des, des, des bons conseils. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait euh, une base à laquelle on peut se raccrocher. Quoi. Euh, les lois morales, euh, l'évangile selon le spiritisme, euh, hein, s'il y a un guide qui vient et qui nous dit quelque chose en disant « non, non, sois pas charitable, laisse les gens euh, suivre leur karma » ou des guides, enfin des esprits qui viennent dire ce genre de choses, ce ne seront forcément pas non plus des guides spirituels. Mais il faut bien qu'on ait nous-mêmes cet effort d'avoir un minimum de connaissances sur le moi moral, sur le bien et le mal et tout, pour pouvoir faire la différence. Hein parce que les guides spirituels, ils nous encourageront toujours vers le bien. Donc le bien, il faut qu'on connaisse un petit peu, d'où euh, pourquoi est-ce qu'on a étudié les lois morales là, les semaines précédentes. Enfin, C'est pour que vous ayez ces repères, pour pouvoir détecter s'il euh, y a quelque part une interférence, quelqu'un quelqu qui cherche plutôt à vous faire dévier du bien, à vous faire à revenir dans le mal, un esprit, euh, euh, comment dire, qui avec lequel on a peut-être des comptes à régler dans le passé, qui cherchent à nous dévier, qui cherchent à nous mettre le drapin dessus, à nous, à nous perturber, etc. Et c'est là aussi le meilleur moyen de, de, de les repérer. Quoi. Et C'est pour ça qu'il faut avoir ces notions, il faut avoir des branches auxquelles on peut se raccrocher. Oui, mais pourquoi certains médiums euh, savent le nom et le prénom de leur guide spirituel Et comme moi euh, Roger Pérez, il savait qui c'était, et puis euh, Christiane aussi, savait que c'était Lulu Marmonier. Oui. Oui, ben, les, autres, les autres ne le savent pas. Parce que euh, si tu veux, bon, ils sont, ils étaient, Roger et Christian, ils étaient tous les deux médiums, donc ça leur a été révélé euh, parce que ben, ça leur a été utile d'être révélé sous cette forme-là. Donc le fait de connaître le nom de son guide, bon, ben, c'est bien. Mais tu vois, je, je t'avouerai sincèrement, Joël, un jour Roger m'a dit qui était mon guide hein, en citant un nom. Et aujourd'hui, ça m'a longtemps fait réfléchir, ça me fait toujours encore réfléchir aujourd'hui, mais aujourd'hui, je suis quand même assez fortement convaincu que ce n'est pas le nom qui m'a donné. Hein, tu vois. Ah bon. Donc, il ne faut pas attacher trop d'importance au nom. Il hein. faut savoir qu'il est là, que c'est un bon esprit, mais encore une fois, un bon esprit qui s'appelle Pierre, Paul ou Jacques, ce sera un bon esprit. Donc, le, le fait qu'on l'appelle Pierre, Paul ou Jacques, peu importe. Il ne faut pas attacher d'importance au nom, il hein. faut plutôt… Ah. Attacher de l'importance, est-ce qu'il est là quand il faut, au moment difficile Reconnaître ces petits moments où il nous a donné un coup de main, qui nous a sorti ou qui nous a évité de gros ennuis, voilà comment on reconnaît notre guide. Hein Christophe euh, Non, pardon, Fabrice Oui, euh, Charles, dans l'exemple que tu as donné de la, de la médium, là, pourquoi son, son vrai guide, entre guillemets, s'est mis en retrait pour laisser justement cette... Cet esprit euh, influencé, c'était pour l'attester ben, Quand tu lis le livre des esprits, c'est dans ces questions-là aussi. Il hein, euh, y a une question qui dit, mais si on n'écoute pas notre guide, qu'est-ce qui se passe hein Alors, réponse des esprits, ben, le guide il prend un peu de recul. Hein, parce que si on ne l'écoute pas et qu'on écoute d'autres esprits, par affinité, on va attirer cet autre esprit. Et notre guide, il sera un peu en recul parce qu'on lui, on ne l'écoute pas. Hein? C'est nous-mêmes, si tu veux, qui nous distancions de lui parce qu'on ne cultive pas cette affinité avec notre guide spirituel par nos efforts d'étude et d'aller vers le bien. D'accord Et donc, voilà exactement ce qui s'est passé. Alors, je ne me souviens pas du numéro de la question, mais tu, tu le trouveras assez facilement. Hein? Euh, ils sont très, très clairs. Hein. Si on ne l'écoute pas, ben, il ne peut rien faire. Le guide, il sera là, il nous donnera toujours des conseils, il sera toujours à côté de nous, il cherchera toujours à intervenir, mais il ne pourra pas aller contre notre libre-arbitre. Si on veut écouter le « mauvais guide », entre guillemets, eh ben, euh, il, il sera là, alors ils disent il, « il gémit hein. ». Non, il ne gémira pas, mais il, il aura de la compassion, il se dira ben, « tiens, c'est dommage euh, ». Et il attendra, hein. et le jour où on aura trébuché, qu'on sera retrouvé euh, euh, par terre, euh, ben, et, et, et, et qu'on se rendra compte qu'on s'était fait avoir, il sera bien sûr de nouveau là, avec le plus grand plaisir de dire, ben voilà, tu vois, euh, oui. tu as eu une expérience. Non, ça à... Il faut rester prudent, quoi. puis ça demande quand même d'avoir une, une capacité de discernement dans les informations qu'on peut recevoir. Voilà. Pas tout prendre pour argent comptant, quoi. Absolument, mmh. toujours tout passer au crible du bon sens et de la raison et passer-le par le filtre socratique que je vous ai déjà expliqué plusieurs fois. Hein. Est-ce mmh. que c'est vrai, et surtout en ce moment avec toutes ces fake news et tout, hein. est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon et est-ce que c'est opportun pour pour l'instant présent Et si vous avez un doute à une de ces trois questions, vous n'arrivez pas franchement à répondre oui, mettez de côté et attendez d'avoir des confirmations, mais ne le prenez pas pour de l'argent comptant. Accrochez-vous aussi à des branches solides. Hein? Euh, Jésus, il est venu il y a 2000 ans. Bon, on peut dire c'est vieillot, mais aime ton prochain comme toi-même, fais aux autres ce que les autres voudraient que tu fasses pour toi. Ça, c'est des références solides, universelles, éternelles, intemporelles. Tu vois? Il faut toujours se raccrocher et euh, comparer les choses par rapport à ça. Si on fait quelque chose vis-à-vis euh, -vis de quelqu'un d'autre, est-ce que j'aurais aimé que quelqu'un me fasse ce que je viens de faire à cette personne surtout dans les choses matérielles, quand il s'agit de gagner de l'argent, de jouer des coups, des choses comme ça, c'est là où il faut être très, très, très prudent, hein? parce que ces mauvais esprits vont nous pousser dans la matérialité, ils vont nous pousser dans des liens affectifs qui, qui vont poser des problèmes, ils vont chercher tous les moyens à nous mettre des bâtons dans les roues, nous amener sur des pots de bananes, euh, etc. Et C'est à nous d'être suffisamment lucides, de pas se bercer d'illusions, hein? Euh, il faut qu'on qu qu ait un, une estime de soi, évidemment. Sans estime de soi, on n'arrive pas à faire grand-chose. Mais il ne faut pas que ça aille jusqu'à l'orgueil, jusqu hein, en pensant qu'on est meilleur que les autres. Tu vois? Et, et, et, et tu vois, Ça, c'est exactement bah, les lois morales qu'on a vues euh, au long des semaines. Hein? C'est la moitié du cours qu'on fait, c'est sur les lois morales, justement pour nous aider à avoir ces référentiels. Et donc, euh, un guide qui nous pousse dans la matérialité, non, fais ça parce que tu vas gagner beaucoup d'argent ou, ou, ou nous donner des numéros du loto des trucs comme ça, ben, faut, faut des raps, oust, hein, il faut dire oust. ou qui fait des prévisions euh, avec des dates fixes. Enfin, toutes ces choses-là dont on parle souvent et qu'on répète, ben voilà, c'est par là qu'ils essayent de rentrer et de nous tromper et des personnes qui essayent de nous tromper aujourd'hui, il hein, n'y a pas besoin d'aller dans le monde des esprits désincarnés, hein, avec les fake news, les pubs, euh, les manipulations, euh, on est constamment dans ce genre de trucs, donc il faut qu'on soit constamment euh, à exercer ce discernement et ne jamais prendre à la lettre ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on nous dit, ce qui, ce qui nous tombe dessus par les réseaux sociaux ou autres. Toujours exercer... Euh, ce, ce, ce, ce crible, passer au crible du bon sens et de la raison. C'était valable, Kardec nous a conseillé ça pour euh, les communications médiumniques, hein, les interférences des esprits avec nous, mais c'est valable, euh, c'est tout à fait valable aujourd'hui dans notre monde, avec tout ce qui se passe. Voilà. Ça l'est d'autant plus avec justement les médiums, les médiums voyants, ouais. peuvent aussi, j'imagine, avoir des guides qui sont pas toujours euh, fiables ou toujours euh, à œuvrer euh, pour le bien et qui finalement influencent des gens qui sont déjà à la base très influençables et qui leur donnent pas toujours euh, bah, de bonnes informations mais de bonnes, euh, de bons bon référentiels, quoi. C'est, c'est, hein. Et surtout, comme tu dis, dans cette période un peu, un peu difficile où. Voilà, des périodes de crise. Où, où, pff, les, les gens, euh, oui, se posent beaucoup de questions sur leur avenir, sur, euh, c'est pas évident, hein, franchement. Le médium voyant qui fait ça avant tout pour gagner du fric, pour le pognon en gros, l'argent facile. Kardec, il écrit, ça répugne le bon sens de croire qu'il y a des bons esprits qui l'aident à gagner du fric. On est bien d'accord. Alors, il ne faut pas mettre tous ces médiums voyants dans le même sac. Il y en a qui sont quand même honnêtes. On en a vu ben, la semaine dernière, hein, quand, quand j'étais à Ciné, on a vu une dame effectivement qui était voyante. Et puis, euh, bah, dans ma conférence, euh, j'étais peut-être un peu fort comme d'habitude, enfin pas fort, mais disons clair et ferme sur la médiumnité vénale, comme quoi il valait mieux l'éviter. Mais elle était un peu choquée de ça parce qu'évidemment, elle en vivait, elle avait. Et après, elle est venue, elle, elle pleurait pas, mais presque, en disant, vous savez, tous les médiums sont pas riches. Moi, j'habite euh, une toute petite maison, j'ai vraiment pas beaucoup de moyens et. J'essaie quand même beaucoup d'aider les gens. J'ai dit, vous oui, c'est ça qui compte, c'est les bonnes intentions. Maintenant, si vous pouvez faire sans gagner de l'argent en essayant de vivre de votre formation, de votre profession, de votre métier, et puis faire la médiumnité complètement bénévolement ben, ça ira encore mieux. Hein? Et, et bizarrement, dans une réunion médiumnique un peu après, il y avait un esprit qui n'était qui, qui, qui pas content, en disant, mais tu nous casses la baraque. Hein? C'est l'esprit qui était là avec elle pour euh, euh, influencer des gens pas forcément toujours dans le bon sens. Et ça, ça fait des dégâts, comme tu le dis, Fabrice. Hein, Ces médiums et les esprits qui les inspirent euh, interfèrent euh, lourdement dans le libre arbitre des gens et les poussent à faire des choses euh, qui ne sont pas forcément bonnes, pour lesquelles les, le, le médium sera partiellement responsable. Tu vois et ça, et ça, derrière, bah, quand, quand tu retournes de l'autre côté, ça te rattrape au niveau de la conscience, tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours, hein, même, en, en, il y a de nouveau un article, enfin, on a fait des articles dans, le, dans la revue Spirit, hein, tu as beaucoup de médiums même qui le font gratuitement et puis qui donnent des communications aux gens en disant que ça vient de leurs proches et tout, mais euh, ils ne peuvent pas le garantir, jamais, tu vois. Et, et il faut être très, très prudent, même quand on est médium spirit, de ne pas donner n'importe quoi aux gens. Il faut vraiment qu'on ait, euh, comment dire, des, des éléments qui nous permettent d'être sûrs qu'on n'est pas en train de les tromper, tu vois. M même de bonne foi, même en cherchant à faire le bien, tu vois. Ça, il faut faire extrêmement attention. Voilà. Après, il ben, y, y, y a, comment dire, si euh, il y a un esprit perturbateur, on arrive à l'aider qui perturbait une personne et puis d'un coup, après avoir aidé la personne, la personne, elle va beaucoup mieux. Là, là, on a des éléments tangibles. La personne qui n'allait pas bien, elle va mieux. Donc, il y a, il y a un travail qui a été fait. C'est à ça que sert la médiumnité. Hein, il faut travailler euh, et faire de sorte que les personnes aillent mieux. Alors Après que c'était nous, que ce n'était pas nous, ça, ça c'est secondaire. L'essentiel, c'est que la personne n'allait pas bien, qu'on a fait quelque chose pour qu'elle aille mieux et puis qu'effectivement, il y a le résultat qu'elle va mieux. C'est à ça que sert la médiumnité. C'est aussi une question que se pose, si c'est pour les numéros du loto, ou est-ce qu'on va se marier, ou se séparer, ou est-ce qu'on va trouver un job ou tout. Bon, voilà, Les questions sur l'avenir, ce pas, c'est pas des questions qu'il faut poser aux esprits. Charles, tu as commencé la médiumnité tôt, tu as commencé la médiumnité, tu, tu as fait 20 ans. Non, non, non, arrête. Déjà, je ne suis pas médium, je dis toujours je suis pas médium. En fait, je suis pas médium. Oui, moi, mais moi, dans, dans ce mil... milieu après, ben non, le spiritisme, j'ai connu 26, 27 ans et le temps d'étudier, de, de lire, de passer au crible, du masque que tu es en train de te faire avoir et tout, ben, était déjà 30, 35 ans euh, avant que je commence à m'engager dans le mouvement spirit. Hein. Ah, tu commencé quoi, dans ça. les années 90, je crois, euh, Charles. C'est ça, c'est quand on est revenu en France. Ouais. J'ai connu en 85 au Brésil et puis ben, ben, c'était avec Joël d'ailleurs, hein, à Bron ou à Tours. Hein la première ouais. fois où on s'était vu ben c'était 91 12 il y avait pas les TGV il n'y avait pas les autoroutes enfin s'il il y avait les TGV mais ils allaient que de Paris à Lyon enfin c'était voilà c'était quand même un peu compliqué mais bon euh, voilà c'est comme ça que c'est que à partir de là que je me suis que je me suis euh, engagé de manière plus active dans, dans le mouvement spirit Oui, Christophe oui tu disais euh, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a deux semaines que Qu'en fait, parfois, et même très souvent, tu n'avais même pas besoin de poser la question, que l'esprit, déjà, avait lu ta question dans ta pensée. Donc, en ce qui vrai. concerne, là, ce que je de dire, Fabrice aussi, notamment, je voulais intervenir, mais il a plus ou moins avancé. Euh, euh, pourquoi un médium est demandé de l'aide à un guide spirituel pour aider une personne, sachant que le guide spirituel, c'est pertinemment ce que la personne veut ou pense de toute façon, et que s'il n'intervient pas, c'est qu'il a des raisons de ne pas intervenir sur une guérison ou sur un rapprochement d'un conjoint. Enfin, les, les exemples sont multiples. Donc, oui. euh, En fait, à la limite, pourquoi le médium servirait l'intermédiaire dans ce cas-là, puisque les, les, les, les, anges, enfin, pardon, les, les esprits protecteurs savent pertinemment ce que la personne a Alors, effectivement, les, les esprits protecteurs savent parfait, pertinemment ce que la personne a mais ils savent aussi pertinemment ce que cette personne a besoin. Et souvent, elle a besoin de, de choses simples comme une main tendue, comme un conseil. Et donc, ils nous utilisent, nous, comme euh, élément pour pouvoir lui venir en aide quand le moment est arrivé. Si le moment n'est pas arrivé que la personne doit encore un peu continuer dans son épreuve et tout, euh, on, on, on, on, aura, on, on sera venu, on aura été bienveillant avec cette personne, ça l'aura aidé d'une certaine façon, mais ça ne la guérira pas parce que euh, c'est le fait de rester malade en fait qui va la guérir, hein, la personne. Ouais. Et ça, les guides spirituels le savent, mais ça, il ne faut surtout pas qu'on se base là-dessus pour dire non, non, on va les laisser suivre leur karma et tout. Non, euh, si ça se trouve, ben, c'est nous, notre mission, c'est justement d'aller aider cette personne parce que le moment de son épreuve est terminé, tu vois et c'est pour ça qu'il faut toujours faire, même si des fois il n'y a pas de résultat, ça ne fait rien, on aura été bienveillant, gentil, on aura donné un conseil et tout, et puis c'est ça qu'il faut faire dans la vie, hein? être bienveillant, aimer son prochain comme soi-même. Après, bon ben, si on dit « as un cancer, je veux que tu guérisses ton cancer », ben non, c'est le fait de guérir du cancer ou pas, c'est des choses qui nous dépassent, hein? le bien dans l'Évangile, il y a une fille aveugle qui l'avait appelée pour, pour, pour recouvrer sa vue. Et bien né, en fait, il est venu, il a dit, « Ma fille, si tu savais pourquoi étais, tu es aveugle, tu ne demanderais pas à, à retrouver la vue. Hein? » et, et de fait, il a rien, il, ils n'ont pas pu lui rendre la vue. Tu vois? Parce que c'était mieux pour l'évolution de cet esprit, de cette fille, de rester aveugle dans cette incarnation. Hein? C'est bon ce bon. que je vous disais aussi. Euh, la personne qui meurt d'un cancer qui arrive dans l'au-delà et puis le guide qui lui dit tu vois ton cancer t'a guéri le cancer était nécessaire pour épurer le père esprit et c'est ça qui est essentiel, et après elle reviendra avec un cours sain, etc, etc mais dans cette vie là, il fallait que le, les tumeurs jouent le rôle comme dit Fructuoso, d'aspirateur des impuretés du père esprit tu vois, voilà et c'est pour ça aussi qu'il y en a des enfants qui meurent en bas âge et tout, voilà c'est c'est des processus d'épuration qui sont bénéfiques à l'esprit. Il hein ne faut pas s'y tromper. Oui, Vincent ça. Ouais, Moi, bon, dans, dans mon cas, la, le spiritisme c'est venu très tard. Hein. Oui. Je, je, je suis dans une famille où c'est la psychologie. Hein, ils, ils sont profs de psycho à la fac, donc forcément, ils sont, ils sont plutôt dans la psychologie, quoi. Plutôt matérialiste. Et, euh, ouais, la psychologie choses... est matérialiste en France. Ouais, hein, toutes ouais. ces choses-là pour eux, c'est voilà, c'est du. Ça n'existe pas. Ben, ça n'existe pas ou c'est de la pathologie. Quoi. Voilà, c'est ça. Et, et là, forcément, ben, quand tu es spiritualiste dans un milieu comme ça, les affinités sont plus difficiles. Hein, ça, on peut le concevoir. Voilà, alors il est 9h12. Hein, il va falloir qu'on qu arrête ici. Donc, euh, je vous remercie infiniment. Je vais fermer ça. On va regarder vite fait le programme. Donc, euh, la semaine prochaine, ce sera le 11 décembre, on verra le module 21, l'avant-dernier, hein, phénomène de l'émancipation de l'âme, sommeil, rêve, léthargie, catalepsie, somnambulisme, extase et seconde vue. D'accord C'est étendu, donc c'est ce qu'on verra euh, la semaine prochaine. Voilà. Donc, euh, je vous remercie tous pour votre présence. On va remercier aussi ben, les guides spirituels dont on vient de parler, qui étaient là avec nous aujourd'hui pour nous aider dans notre apprentissage et dans nos efforts, que tous ces enseignements puissent se graver dans notre cœur et nous aider justement à évoluer, à devenir chaque jour un peu meilleur. Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à bientôt.